c'est l'histoire d'une transformation. Passer d'une organisation bien pyramidale, bien centralisatrice, euh, avec moi en, en, en point de mire, à une organisation vraiment collaboratrice. On appelle ça entreprise libérée, entre, on appelle pas ça, pyramide plate, pyramide inversée, humanisme, bref on peut appeler ça de plein de manières différentes. Ce qui est important c'est qu'est-ce qu'on essaye d'y faire. J'aime à dire qu'on essaye d'y conjuguer la confiance, la liberté et la responsabilité. Dire faire rire, faire fait taire. Quand tu dis les choses, ça fait rire les gens, quand tu fais les choses, ça les fait taire. J'ai décidé de renoncer à l'exercice du pouvoir que j'ai tant cherché et que m'a conféré le législateur. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on n'est pas chef d'entreprise par hasard. Très souvent, les chefs d'entreprise créent des organisations par refus de l'autorité et en même temps on peut observer que les dirigeants aiment bien que ça file le droit dans leur boîte. Et puis la deuxième chose, c'est renoncer à l'exercice du pouvoir qui nous a été conféré par le législateur, puisqu'aujourd'hui, le, euh, le droit nous donne une, une, un pouvoir très important dans nos organisations. Donc, Si on veut passer d'une boîte où, où on est euh, du pouvoir du père, l'organisation pyramidale, au pouvoir des pères, PIRS, c'est-à-dire les organisations collaboratives, eh bien vu par moi, il y a un moment nécessaire de renoncement à l'exercice de son propre pouvoir. A la fois j'ai décidé d'en lancer et en même temps j'ai décidé de changer mon regard. Peut-être, c'est peut-être ça le plus important, j'ai décidé de changer mon regard, de m'affranchir de cette culture qui nous oblige, enfin qui nous contraint d'abord de regarder tout ce qui ne va pas bien. Moi je suis physiquement à la boîte, jamais plus d'une demi-journée par semaine, pour laisser la place. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est que l'ensemble des processus décisionnels de l'entreprise sont collaboratifs. Par exemple, c'est l'équipe qui va décider des investissements qu'elle va faire cette année. Elle décide bien sûr de comment elle s'organise. Elle va choisir ses formateurs. Elle va choisir son leader, qui est élu par un processus d'élection sans candidat, et ça pour une durée de trois ans. Ce qui fait que tous les trois ans, on a 45 équipes dans la boîte, tous les trois ans, tous les team leaders remettent leur mandat sur la table. On est dans une logique différente. Hein. Si un manager dans une organisation conventionnelle pense que son équipe est à son service, dans une, équipe, dans une organisation collaborative, le team leader est au service de son équipe. Ça fonctionne à l'envers. Hein. Quand un gars vient chez nous en nous disant « qu'est-ce qu'on peut faire comme carrière ici ?» on lui dit bah, « vaut mieux que tu viennes pas chez nous parce qu'il n'y a pas de carrière à faire ici. Hein. » Aujourd'hui, finalement, chez nous, plus tu montes, plus tu descends. Parce que plus tu montes, plus tu es au service de plus de monde. Quoi. La formation aussi sur la gestion des tensions, euh, la communication non violente, euh, la formation à la posture basse pour que tous les team leaders sachent jouer de posture et euh, de tantôt d'être parfois en posture haute mais surtout majoritairement en posture basse pour aider les équipiers euh, à trouver leur place et, et à grandir. Revisiter l'ensemble des symboles de pouvoir dans la boîte et euh, ce que nous avons fait à l'époque, c'est-à-dire euh, gommer les titres sur les cartes de visite, laisser des costumes au placard, on a rapidement, bien sûr, abandonné les places de parking, les bureaux. On n'a plus eu de bureau à partir de ce moment-là. Il y a eu plein de choses qu'on a ouvert les Codires, puisqu'on avait des Codires à l'époque, où on laissait des places libres pour tous les gens qui pouvaient venir quand ils le souhaitaient. Fait sauter tous les firewalls qui empêchaient les gens d'aller sur les réseaux sociaux en journée. Voilà, petit à petit, donner de la clé de la boîte à qui voulait la clé de la boîte. Enfin, il y a eu plein de choses qu'on a visitées progressivement. La première brique pour moi, c'est la transformation personnelle du dirigeant qui va travailler son lâcher prise. La deuxième chose, c'est initier la transformation culturelle et ça, euh, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui oublient cette partie-là. Et je pense que quand on a bien réussi les deux premières, on peut ouvrir la porte de la troisième assez facilement. C'est la transformation organisationnelle, opérationnelle de l'entreprise. Quand on est dans une organisation collaborative, puisque le rôle du patron change, il n'est plus là pour décider et gérer une exécution, mais il est plutôt là pour créer les conditions qui vont permettre aux équipiers de se réaliser hein, en, rissant, en nourrissant trois choses. Le sentiment d'égalité intrinsèque, la possibilité de réaliser son potentiel et ce que nous appelons l'autodirection. Voilà. On est loin des marchands de bonheur. Hein. L'autodirection, c'est le troisième. On est loin des marchands de bonheur. Hein. C'est juste le, le, le, le patron il est là pour nourrir les besoins intrinsèques des personnes. Hein. Et pour avoir plus d'infos, confère Desi et Ryan une étude sur l'autodétermination qui est sortie dans les années 2000 et bien finalement, comme il est là, il va créer les conditions, ce qui va permettre aux équipes de se révéler, tout simplement. La vision chez nous, c'est engager ensemble pour un monde meilleur. Quand tu fais du flexible hydraulique, c'est quand même un peu, hein, d'accord, mais c'est ça notre vision, c'est ça qu'on a posé comme étant le projet qu'on avait envie de partager. Et d'ailleurs, on ne l'a pas posé que nous, puisque le jour où on a fait ce travail-là, on a créé la récolte initiale avec les clients, des fournisseurs, mais aussi nos conjoints comme ils sont très impactés, on a un travail 7, 7, 24, 24, c'est bien de pouvoir faire ça avec l'écosystème. Et puis après, les valeurs, c'est euh, qu'est-ce qui gère les comportements entre nous On a quatre valeurs. Alors, elles sont inspirées beaucoup à l'époque, elles ont huit ans, elles sont inspirées beaucoup de ce que faisait Jean-François à l'époque. La première, c'est la performance par le bonheur. Alors, je te disais tout à l'heure, on n'est pas des marchands de bonheur, mais à l'époque, c'était très présent de dire, mais si on peut être un peu plus heureux ici que nos confrères, ben on sait qu'on sera plus performant. Bon. Et si j'avais... Aujourd'hui, à reposer ça, je poserai aux équipes le fait de dire « est-ce que c'est vraiment le bonheur ou est-ce que c'est plutôt le fait de pouvoir se réaliser bon, ben ?» C'est une notion qu'on a posée il y a 8 ans et on vit avec. La deuxième chose, c'est cultiver l'amour du client. À partir de ce moment-là, on a décidé de s'affranchir de la satisfaction client pour aller vers une chose qui nous paraît beaucoup plus puissante, c'est la relation affective. Il y a beaucoup plus de rapports entre l'amour et la fidélité qu'entre la satisfaction et la fidélité. Donc on essaie d'entretenir un rapport affectif fort avec nos clients. La troisième dimension, c'est euh, équipe respectueuse et responsable. Et ça, c'est ce qu'on appelle les valeurs limites. C'est-à-dire que ben, si tu as un comportement qui n'est pas responsable ou respectueux, ben, tu ne peux pas rester dans la boîte. Hein. Et puis la dernière, c'est ouverture d'esprit et esprit d'ouverture. Ça m'a changé profondément. Ça m'a changé très profondément dans mon, dans mon regard sur les autres, dans mon regard sur le monde. Et je suis riche de ça, ce que je m'en compte tous les jours. Et même si euh, et même si c'est pas. Euh, même si j'ai encore beaucoup de chemin à faire, je, je, ça c'est quelque chose absolument magique. L'entreprise libérée, ce n'était pas un état, mais plutôt un chemin. J'ai l'impression qu'on est toujours au début du chemin pour beaucoup de choses. De, de choses. Mais en même temps, et si tu as, nous fais le plaisir d'un jour de, de venir nous rencontrer. Ben tu te rends compte, compte qu'il y a déjà plein de choses qui ont changé. La performance de l'organisation, et c'en est la conséquence, va augmenter puisque comme les gens sont bien dans leur peau, ils vont être plus engagés. S'ils sont plus engagés, l'organisation, que ce soit une caisse de la sécu, une boîte ou un ministère, ben, sera tout simplement plus performante. Les résultats, c'est aussi que, outre le fait que les gens sont plutôt bien dans leur peau, la boîte va plutôt bien sur le plan économique. 2017 a été la meilleure année de la, depuis la création de la boîte, 2018 sera probablement encore meilleure que notre meilleure année. Donc finalement, il faut le voir en conséquence. Hein. Ce n'est pas un objectif la performance, mais si les gens sont bien dans leur peau, la conséquence c'est que la boîte l'organisation sera performante. Donc oui, c'est bien aussi. C'est bien aussi quand la boîte va bien. Ça veut dire que ça peut nous permettre de, de, de lancer des projets qui nous intéressent. Ça nous permet de, de faciliter le développement de, de, de, de, des personnes qui sont dans la boutique. Le fait d'avoir fait un gros CQFD. 2009 a été l'année terrible pour nous. Je suis très lié à une activité qu'on appelle les travaux publics, les routes, les ponts et tout ça. Et en France, 2014 et 2015 ont été des années extrêmement compliquées dans nos métiers. Pour te donner un chiffre, les niveaux d'activité dans les travaux publics en 2015 ont été les plus bas depuis 30 ans en France. D'ailleurs, tu le vois, l'état des routes qui se dégradent régulièrement, il n'y a plus d'argent public, donc ça va continuer de se dégrader. Et donc, on a vécu une deuxième, euh, un deuxième moment très compliqué. Et donc, ma première satisfaction, c'est que l'agilité, l'adaptabilité qu'on avait gagnée entre 2009 et 2014 nous a permis de franchir cette deuxième crise. Je peux te dire que c'était euh, du billard, mais assez facilement globalement. Donc ça, c'est vraiment un énorme CQFD, c'est que ça marche. C'est-à-dire qu'en revivant une situation qui est aussi compliqué, voire plus compliqué, on a traversé, on a, licencié, on a licencié personne, on a gardé tout le monde dans le bateau et on a vécu ça de manière assez sereine. Donc ça, c'était, ça c'est vraiment, euh, vraiment un premier, euh, un premier truc que je, que je garde. Grosso modo, on a divisé par trois le turnover de la boîte avec de temps en temps des pics. Donc le turnover, il n'est pas linéaire en fait. Donc globalement, il est divisé par trois. Mais en même temps, de temps en temps, on a des pics. Et des pics quand les team leaders, donc les 45 team leaders qui ont été cooptés, franchissent des seuils de conscience. Souvent, ils le font collectivement dans les formations ou des choses comme ça. Ils se disent, bon, ok, mon boulot de servant de leader, bien mais en même temps il faut que je sache faire respecter le cadre quand il y a un gars qui déconne ok bon alors ça c'est pas facile ça donc c'est des, des étapes qu'ils apprennent collectivement hein. donc parfois tu as donc, quand il s'arme de courage il, il dit ok bon bah c'est maintenant faut que j'arrive à tenir le cadre alors voilà et là tu as un pic là et, et, et les mecs qui sont pas dans les valeurs parfois dans ce cas là il va y avoir une, une partie hop, qui, qui, vont, qui vont quitter la boîte dans ce cas là quoi donc c'est pas, pas linéaire de participer à quelque chose qui est plus grand que moi, d'être un petit peu, euh, voilà, de, de, de faire ma part du colibri moi aussi. Voilà. C'est un bonheur de, de, de vivre ça euh, tous, les, tous les jours. C'est un gros kiff, quoi. <rire> c'est tout. Ce qui ne m'a pas conduit, c'est mon incapacité à, à pouvoir gérer une crise profonde seule, sans, euh, sans le collaboratif, quoi. C'est-à-dire que seul, tout seul, face à un effondrement de marché, j'ai pas réussi, alors que collectivement, on a réussi à faire le job quoi. Donc oui, ça, ça a été, ça a été, ma, ça a été ma blessure, ça, ça, ça a été ma blessure à l'instant et aujourd'hui, quelle chance absolue d'être passé par ce moment-là pour avoir permis ces rencontres, pour avoir permis ces découvertes, ce cheminement et cette transformation. Dans les, résultats, dans les organisations pyramidales, il suffit de reprendre les résultats Gallup, le niveau de personnes qui sont engagées sont extrêmement faibles. Le résultat de la dernière étude en France, 6% des salariés simplement sont engagés. On est tous prisonniers de ce carcan, d'ailleurs qui n'est pour beaucoup à l'école. Je rappelle deux choses. Quand tu es à l'école et que ton prof, tu fais ta première dictée, ton prof, il entoure tous les mots qui sont mal écrits. On pourrait décider par convention que c'est le contraire et qu'on entoure les mots qui sont bien écrits. Et ça, ça va nous suivre toute notre vie. Ça fait que quand on rentre dans une pièce, on regarde toujours tout ce qui ne va pas, pas bien. Ça, c'est incroyable. Et puis la deuxième, le deuxième piège de l'école, en tout cas tel qu'elle est réalisée aujourd'hui, c'est la note. À partir du moment où tu es noté, tu fais ton devoir, tu es noté, le prof ne peut pas s'empêcher de classer les élèves. Et puis une fois que tu rentres dans cette logique, eh bien tu rentres dans une logique de compétition, dans une logique de performance individuelle. Et finalement, le gars qui se penche sur son voisin pour essayer de comprendre le truc qu'il n'a pas compris, bah, devient un copieur. Alors que c'est peut-être simplement de la collaboration. C'est très loin du cliché, euh, notamment, qu'il y a dans les médias. Hein. Notamment, les, les, les, les, les clichés, ou euh, les, les, les tricotages qu'on fait et qui sont très loin de la vérité, vu par moi, c'est par exemple euh, si tu demandes à beaucoup de journalistes, ils te disent « est-ce que Google ou Apple sont des entreprises libérées ?» Ma réponse, elle est que les boîtes de la Silicon Valley, elles utilisent une technique RH qu'on appelle la rétention, qui a été développée dans les années 70 à peu près. Là, ils ont très vite compris que finalement, s'ils faisaient un environnement au bureau qui était so sexy, avec la nourriture à volonté, les salles de sport, des parcs magnifiques, des salles de sieste, etc., ils se sont dit « mais les gens... » ont le choix entre vivre là et puis rentrer dans leur appartement euh, un petit peu euh, euh, simple le soir ils vont préférer passer du temps au boulot donc finalement s'ils passent de plus de temps au boulot la boîte est gagnante Donc voilà donc ça c'est pas du tout la même chose qu'entreprise libérée, puisque dans la boîte nous on va chercher simplement à nourrir les besoins intrinsèques deuxième cliché vu par moi c'est toute la mode des marchands de bonheur tu as peut-être entendu parler des chief happiness officer ou vu euh, le, le, le, le Beaucoup d'entreprises aujourd'hui se dotent en disant ben « Tiens, on va mettre en place un chief happiness officer dans la boîte. » Est-ce qu'il suffit de salarier une personne en lui donnant un budget pour qu'elle amène les croissants le matin et emmène tout le monde en vacances Est-ce que ça suffit pour faire une entreprise collaborative Moi, je n'en ai, <rire> ai pas la perception. Et peut-être que certains pourraient vouloir acheter le droit d'être une organisation un petit peu plus sexy. Et moi, je pense que ça rejoint plus la rétention que les organisations collaboratives. Et puis la dernière chose que les, les médias confondent, c'est que tous les systèmes d'organisation, tu peux appeler ça, euh, tu peux appeler ça euh, agilité, euh, ligne de management, excellence opérationnelle, holacratie, tout ça, ce sont des modes opératoires opérationnels qui, en général, ne traitent pas du tout la partie culturelle de l'organisation. En résumé, ce n'est pas parce que tu vas mettre le ligne que tu vas avoir une entreprise libérée. Ce n'est pas parce que tu mets de l'agilité que l'entreprise va se libérer. Il y a tout le travail de transformation culturelle qui est à faire au préalable. Voilà. En tout cas, c'est ce que j'observe. Et, euh, et, et tout ça, ça a été tricoté malheureusement par les médias. Au départ, il y a le regard du dirigeant sur son équipe. Si c'est un regard positif, ça va amener forcément à l'effet ping-pong et des organisations collaboratives où la confiance sera la règle du jeu. Si par contre mon regard est dépréciatif, ça va amener à de la défiance je pensais qu'ils ne savent pas faire le boulot, d'ailleurs qu'ils n'ont pas tellement envie de bosser. Et finalement, je vais mettre une bonne organisation pyramidale, commandant de contrôle. Je vais décider et gérer une exécution. J'aime beaucoup cette histoire euh, euh, qui est réalisée, c est, c est, cette expérience qui est faite par Rosenthal, tu, que tu connais certainement. Robert Rosenthal est un psychologue américain et, et puis un jour, il va faire un test sur des rats. Il va confier à une première équipe d'étudiants des rats qui sont exceptionnels, qu'il a sélectionnés pour être des champions du monde. Et puis à une deuxième équipe d'étudiants, il, il, il va donner les autres, quoi, les, les tocards. Quoi. Il va leur dire « bon, bah, vous faites ce que vous pouvez avec ça ». Vous les entraînez et on va faire le fameux test du labyrinthe. Tu sais, tu les mets d'un côté, ils sont marqués, on lève la porte, ils doivent traverser le plus rapidement possible pour aller chercher la nourriture. Le jour de l'épreuve arrive, les rats sont, prêts, sont présents, marqués, ils lèvent la porte et ils jouent la séquence. Qu'est-ce qui se passe Évidemment, les rats exceptionnels vont gagner très, très largement l'épreuve. C'est à ce moment-là que Rosenthal explique à ses étudiants qu'il a affecté ses rats de manière totalement aléatoire. Et donc on se rend compte dans cette toute petite expérience, qui, qui est extrêmement simple mais extrêmement puissante, que le regard du manager sur son équipe impacte directement le résultat de son équipe. Si le regard est positif, s'il transcende, c'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Si au contraire il est dépréciatif, s'il emmène une forme de désengagement, eh bien, ça s'appelle l'effet golem. Voilà. Et donc, finalement, on comprend que, là, on est dans le domaine des prophéties autoréalisatrices, on comprend que, finalement, le regard qu'on va poser sur les gens qui nous entourent va pouvoir soit les transcender, soit les amener dans une forme de, de, de, de désengagement. Donc, si on admet ce postulat, que notre regard sur le, change, sur le monde change le monde, que notre regard sur les autres change les autres, eh bien, on peut décider que ce regard demain sera positif. Et ça, c'est une chance extraordinaire, puisque chacun de nous, on a une espèce de baguette magique dans le regard. On peut décider de regarder tout ce que les autres savent faire de bien, ce qui va les aider à se révéler. Et eh bien, voilà, c'est simplement ça, en fait. On a un niveau d'exigence qui est beaucoup plus important dans l'organisation quand les gens rentrent. Euh, il y a très longtemps, on cherchait un savoir-faire. Puis on s'est mis à poser un deuxième truc qui était le savoir-être. Aujourd'hui, sur la période la d'intégration, en fait, quand, quand, bien sûr, les gens qui nous rejoignent n'ont pas eu la chance de pouvoir co-construire le processus vision chez nous. Quand on a une vision comme ça, et que tu arrives dans l'entreprise, eh bien, il y a un rituel, qui est qu'au bout de plusieurs semaines que tu es de présence dans l'entreprise, tu vas dire, ben, et ça se fait devant un collectif, tu vas dire, c'est OK. La vision et les valeurs, c'est OK que ce soit la règle du jeu entre moi et l'organisation. Et ce rituel, il est extrêmement important. C'est-à-dire que, ça, ça s'appelle le serment d'Hippocrate chez les médecins, quoi, mais il y, a, il, y a, il y a un rituel puissant qui dit « je suis dedans maintenant, c'est OK, quoi, et j'accepte ça. » Donc on est beaucoup plus exigeant euh, de tous les signes faibles pendant la période d'intégration de, de la personne. Donc on n'hésite pas à couper dès qu'on sent qu'il va y avoir des problèmes de valeurs. Et puis on a... Intégrer un troisième ingrédient qui s'appelle euh, euh, la dimension de la vision en fait. Euh, donc euh, savoir-être, savoir-faire et la vision dans une entreprise qui est animée par le sens, par la vision. C'est bien de savoir finalement comment ce que tu fais, ça va servir la vision de la boîte. Donc c'est un ingrédient sur lequel aujourd'hui on, on, travaille, on travaille beaucoup. L'engagement il est concomitant du fait que mes trois besoins intrinsèques, le sentiment d'égalité intrinsèque, je peux les développer un peu, euh, la possibilité de se réaliser et l'autodirection sont nourris. Ça fait que je me sens bien de ma peau, donc je m'engage plus. C'est ça pour moi le mécanisme de l'engagement. Et donc ça, ça a été développé dans une théorie qui s'appelle la théorie de l'autodétermination, publiée en 2000 par deux, en 2000, par deux chercheurs qui s'appellent DECI, DECI et Ryan. Je te fais résumer quand je te cite les trois là, hein. évidemment du bouquin. Bon. Et ça, il dit, c'est présent dans toutes les cultures, quels que soient les âges. C'est exprimé différemment, mais on a tous besoin absolument de ça. Donc ça, pour moi, l'engagement... Euh, alors, Je vais détailler les trois points tels que moi je les comprends. Le premier, c'est le sentiment d'égalité intrinsèque. C'est c'est pour ça que dans nos organisations, très souvent, on se retrouve en cercle. On se voit tous, on est à égale distance du centre. Et finalement, plutôt que de voir le masque social en disant « lui, c'est le directeur commercial et lui, c'est le sous-fifre », eh bien, on va plutôt voir la personne, forcer son regard pour voir la personne, s'intéresser à ce qu'elle ressent ou à ce qu'elle pense. Voilà. Donc, on est loin de l'égalitarisme, on n'est pas dans une logique de créer euh, des colcos, euh, des, des kibbutz, même si c'est des trucs super, je n'y jamais été encore. Mais, mais, euh, mais voilà, c'est vraiment ça, faire en sorte que chacun ait l'estime de soi et puisse partager, ressentir, c'est la personne qu'on regarde, et ce n'est pas euh, le, la carte, le matricule ou quelque chose comme ça. Le deuxième ingrédient, après le sentiment d'égalité intrinsèque, c'est la possibilité de réaliser son potentiel. Et c'est possible simplement si la personne qui te regarde pense que tu es doué de ce potentiel. On en revient à l'effet Pygmalion et l'effet Golem. Et donc, si la personne qui t'accompagne, ton, ton manager ou tes parents hein, te regarde avec euh, les yeux de l'amour si tu veux, eh bien finalement ça va te permettre de, de révéler ton potentiel. Il y a, a d'ailleurs un, un test assez facile que nous avons tous vécu, c'est lorsqu'on a été confronté au début de notre vie à 2000 échecs successifs. Tu sais que pour apprendre à marcher on tombe entre 2000 et 3000 fois. Il n'y a rien dans notre vie où on a successivement autant d'échecs, ça n'arrive jamais. Et pourtant, on réussit tous à marcher. Pourquoi Parce que le regard de nos parents est d'une confiance irrévocable sur le fait qu'on va réussir. Quoi. C est, c est, on sait que tu vas y arriver, donc on te regarde avec les yeux et on t'aide. C'est vraiment du Pygmalion en pleine balle. Donc finalement, la personne qui va nous regarder, elle va nous permettre de nous aider à réaliser notre potentiel. Et c'est ce qu'on appelle aussi la subsidiarité. C'est-à-dire je crois que les gens avec qui je travaille ont en eux les ressources pour faire face aux problématiques auxquelles ils sont confrontés. Jean-François Aubry, ce genre dont j'ai parlé tout à l'heure, le résume avec une phrase lapidaire en disant c'est celui qui fait qui sait. Voilà. Et puis le troisième ingrédient, donc on a dit sentiment d'égalité intrinsèque, la possibilité de réaliser son potentiel, le troisième ingrédient c'est l'autodirection. Le fait que je puisse prendre toutes les décisions que je souhaite pour servir le projet de la boîte sans avoir besoin de l'accord de mon chef ou de répondre à la procédure euh, truc mûche » ou bidule. Voilà. Et si ça, on nourrit ça, globalement, je suis bien dans la même basket et ça génère mécaniquement de l'engagement. Voilà. Qu'est-ce qui, au contraire, va générer du désengagement et, et, et ce qui est, ce qui est amusant, c'est de voir que qu'est-ce qui fait que des gens sont super engagés dans leur vie personnelle Quasiment tout le monde a une famille, élève des enfants, achète une bagnole, s'endette pour des années pour acheter, pour acheter une maison ou un appartement. Et qu'est-ce qui fait que ces gens-là, engagés dans la vie perso franchissent le mur de l'entreprise et au moment où ils franchissent se débrayent. Qu'est-ce qui s'est passé Alors là tu pourrais dire bah oui c'est un con donc ok je vais le changer, donc, je, je, je, je l'enlève, je remets un nouveau. Et ce qui est extraordinaire c'est que finalement les proportions qu'on cite avec l'étude Gallup, qui s'appelle le Q12 qu'on qu a évoqué tout à l'heure, eh bien si tu fais balneuve à chaque fois, tu te rends compte que c'est exactement les mêmes chiffres qui quelques années après vont, vont, vont ressortir, donc en fait c'est pas les individus qui sont en cause. C'est l'organisation elle-même qui produit ce genre d'effet. Mais pendant très longtemps, je ne l'ai pas compris. Pendant très longtemps, je pensais que si j'avais des mecs activement désengagés, si je pouvais les foutre dehors, c'était quand même mieux. Quoi. Et je comprends maintenant, enfin depuis huit ans, j'ai compris que finalement, s'il y avait des personnes désengagées ou activement désengagées, c'était parce que moi, je n'avais pas fait mon boulot de jardinier suffisamment correctement. Et donc, ça me rend très humble, parce que jamais tu pourras avoir 100% de personnes engagées dans une boîte. Hein. Si déjà, au lieu de 6, on a 30, 40, 50 ou 60, ce sera extraordinaire sans basculer dans l'injonction pour les autres en disant « vous devez être engagé ». Sinon, bah, c'est foutu, en fait, on, on rebascule, on rebascule alors, quoi. La traduction opérationnelle de quelqu'un qui est engagé, c'est quelqu'un qui va prendre des initiatives dans l'organisation sans avoir besoin de l'accord de, de, de son chef, par exemple. Du moment où cette initiative, elle est là pour servir le projet collectif et, et il est certain que si jamais il se plante, il ne prendra pas de que de fusil. Voilà, c'est quelqu'un qui s'autorise et il peut s'autoriser parce qu'il a confiance dans l'organisation dans laquelle il est, voilà. C'est ça que je pourrais dire en traduction. C'est un long chemin, c'est un long chemin parce qu'au bout de huit ans, au bout de neuf ans, j'ai quasiment l'impression d'être encore au début de, de cette aventure tellement il y a des choses à faire. Ce qui permet de dire que finalement, c'est plus un chemin qu'un état l'entreprise libérée. Ce qui m'étonne dans cette aventure, c'est d'avoir compris que finalement, ce n'était pas l'argent qui drivait les, compagn les compagnies pyramidales. Pas, je l'ai compris assez tard, ce n'est pas l'argent qui, qui drive les compagnies pyramidales parce que, parce que si c'était l'argent, elles arrêteraient de faire du contrôle. C'est d'ailleurs assez amusant à faire, quand tu prends une organisation pyramidale, tu mesures le coût du contrôle, quand tu vois ce qu'il permet d'éviter eh bien tu te rends compte que c'est complètement idiot de faire, idiot financièrement, hein, de faire du contrôle. Et donc ce qui m'a vraiment étonné, c'est de comprendre à quel point c'était l'ego qui drivait les organisations plus, plus encore que, que le, le, la finance. Et, et d'ailleurs, on en a des exemples assez incroyables. Si tu prends l'exemple de Harley Davidson, qui entre 83 et 97 a, été, a fonctionné sur des mécanismes d'entreprise libérée, lorsque le patron à l'époque... Richard Terling quitte la boîte et en bourse Présente à son board son successeur en disant Lui il va faire le job et il va le faire sur les mêmes principes Et ça va continuer, on va continuer de performer Le board lui dit super mais ça sera pas lui, ça va être lui Et ils remettent à la tête un gars qui est extrêmement contrôlant Et lui il arrive dans la boîte, il dit mais c'est pas possible de bosser comme ça chut, Contrôle, reporting Et, et il rebascule l'entreprise sur un format conventionnel Ça dure quelques années et... Chut, et l'entreprise, de nouveau, il suffit de regarder la presse, a des, nouveaux, a des problèmes financiers et a des problèmes avec les syndicats. Donc c'est donc hallucinant de, de, de voir qu peut, que l'actionnaire souvent arrive à casser son jouet. Quoi. Et c'est pour ça que peut-être les entreprises familiales, on en a quelques-unes en France, les entreprises dont, dont le capital est, est, est géré peut-être en, en bon père de famille avec une vision long terme, ont peut-être des caractéristiques intrinsèques qui permettront de de faciliter, dans le temps, ce genre, de, euh, ce genre de philosophie. En fait, on a été confronté à, à des difficultés immenses, et la première, c'est nous, hein, puisque si peut-être on est un bout de début de solution, on est surtout un gros, une grosse partie du problème, d'où le besoin de travailler son lâcher prise. Donc, en fait, c'est d'ailleurs toujours le problématique de l'organisation où moi, je peux euh, de temps en temps avoir des envies de revenir en arrière et de reprendre des décisions parfois. Donc je suis toujours une des problématiques de la pérennité du, du, de ce type de philosophie. Ça c'est le premier problème. Le deuxième, c'est mon fantôme. C'est mon fantôme parce que des gens qui ont vécu avec moi dans mon ancienne vie, lorsque j'étais bien... Je ne vais pas dire dictateur, mais lorsque j'étais quand même bien centralisateur, bien décideur, bien contrôlant, eh bien ces gens-là, tu ne peux pas empêcher les gens qui ont vécu ces moments-là d'évacuer ça de leurs euh, leur souvenirs. Tu ne dans dans peux pas leur empêcher de garder ça à, à, à l'esprit. Et, euh, et ça, je ne jamais l'effacer. Donc ça, c'est difficile de, de dire, j'ai changé sur beaucoup de choses, mais ça, je ne peux pas l'effacer, je ne peux pas le gommer de vos cerveaux. Et, et parfois, c'est frustrant, il faut accepter le jeu. On ne peut pas Revisiter son rapport au pouvoir sans faire un travail de développement personnel. Je ne pense pas que ça soit possible si on ne va pas transformer sa posture, si on ne va pas changer nos croyances, si on ne va pas visiter et changer un certain nombre de croyances. Je ne pense pas que ça soit possible euh, d'initier un travail de transformation plus important de l'organisation. Malheureusement, ce que j'observe, c'est que les dirigeants qui s'engagent dans ce type de transformation, ils, ils attaquent toujours euh, par la transformation opérationnelle de leur boîte. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'échecs malheureusement. En fait c'est un petit peu comme si le dirigeant qui voulait transformer sa boîte, il veut attaquer la montagne face nord, il est avec ses mocassins, son costard, parfois il est même en tong et, et il va grimper et c'est pour ça que ça fonctionne pas. Et, et je propose plutôt un regard différent qui est de dire ben on va la contourner pour l'instant, on va aller de l'autre côté, se mettre faire sans sud, on va apprendre à chausser les bonnes chaussures, on va apprendre à mettre un bon sac à dos, à mettre ce qu'il faut dans le sac à dos, on va apprendre à faire des petits treks et puis euh, une heure, et puis deux heures, et puis trois trac, et trois heures, et puis finalement, à force de s'entraîner, au bout d'un moment, eh bien, on pourra peut-être commencer vraiment à gravir la montagne tous ensemble, voilà. Eh bien, je pense que c'est beaucoup plus facile de le faire comme ça que de s'attaquer tout de suite directement euh, à la montagne, et c'est pour ça qu'il y a autant, autant de difficultés, autant d'échecs dans ce type de transformation. En fait, il y a deux, deux conseils que je pourrais donner à des dirigeants qui ont envie de s'engager. Trois. Le premier, c'est n'annoncez rien à vos équipes. Parce que si vous arrivez en annonçant le grand soir à vos équipes, en disant « on va faire un truc super, demain ça s'appelle l'entreprise libérée, vous allez voir, ça va être la fête au village », qu'est-ce qui se passe Pour une grande partie des gens, on leur annonce qu'ils vont devoir changer. Et donc là, qu'est-ce qu'ils font Naturellement, ils mettent ceinture, bretelle, porte chaussettes et les deux pieds sur le frein. Donc on, met, on fige l'organisation immédiatement sur place donc ça c'est la première chose à mon avis qu'il ne qui, qui faut pas faire et puis pour les 30% ou 40% de gens qui eux appellent de leur vœu la transformation vers quelque chose de différent très vite ils vont être frustrés parce qu'au bout de six mois il ne se sera pas passé grand chose les transformations elles, sont tellement longues pour, pour être profondes qu'il ne se sera pas passé grand chose et ces gens là diront <rire> bullshit donc la première, le premier conseil c'est de dire ne vous précipitez pas Travaillez sur vous. Hein, Inspirez-vous de cette phrase de Gandhi qui dit « Soit le changement que tu veux voir dans le monde. » Qu'est-ce que vous avez envie de changer en vous d'abord Allez visiter ça. Et puis après, prenez le temps euh, de travailler sur le niveau de confiance de votre entreprise. Et prenez le temps de le faire pas par le discours. Par les gestes. Hein. Dire, faire rire, faire faire taire. changer les gestes. Changez vos gestes. Changez votre façon de faire. Changez votre posture. Ça, c'est la première chose que je peux proposer. La deuxième chose, c'est que je vous encourage à aller voir, à aller visiter des entreprises pour aller chercher de l'inspiration, à aller visiter les organisations qui ont 4, 5 ans de recul sur ce type de démarche. Des gens qui ont visité tous les écueils que ce type de transformation euh, amène, parce que le chemin est très compliqué. Et peut-être que ça pourra vous donner des sources d'inspiration. Pas des boîtes qui sont en train de le faire parce qu'elles elles sont un peu paumées, mais plutôt des boîtes qui ont un peu de retour d'expérience là dessus. Et il y en a quelques-unes à les visiter qui sont intéressantes à aller voir. Inspiration. Finalement, il va y avoir plein de choses à visiter. C'est pour ça que l'inspiration est vraiment très, très importante. Euh, visiter la pose du cadre, qu'on pourrait appeler le processus vision et valeur. Et le cadre, il va être respecté partout s'il est co-construit. Comment on fait pour co-construire un cadre et co-construire les, les, les valeurs euh, la vision pardon, et les valeurs de l'organisation. Il va falloir visiter euh, euh, petit à petit euh, le fait de faire rentrer de nouvelles compétences dans l'organisation. Parce que si les compétences en facilitation, en intelligence collective ne sont pas présentes, c'est possible. Nous, on a fonctionné pendant 5 ans comme ça, mais c'est beaucoup, beaucoup plus dur. La sociocratie, c'était des choses qu'on on ne savait même pas que ça existait. Donc le fait de découvrir ça, ça a été très aidant. Donc en fait, dans, dans, dans tout ce parcours... Il y a plein de sujets à adresser, et c'est pour ça que l'inspiration est intéressante, c'est d'aller voir comment tous ces sujets-là ont été adressés par les uns et les autres. Et puis euh, la solution, de toute façon, elle est simple, elle va toujours se trouver dans le collectif. Voilà. J'ai une problématique, ben je vous la pose, qu'est-ce que vous en pensez Parce que je n'ai pas d'idée ou je n'ai pas de solution, qu'est-ce qu que vous pensez être la solution la plus judicieuse Et c'est là où on se rend compte que le, le collectif est très souvent très, souvent très raisonnable. Ne décrète pas en fait de basculer en collaboratif. Il faut préparer le terrain, augmenter le niveau de confiance si on veut. Une petite anecdote, c'est l'anecdote du geôlier, l'anecdote du prisonnier si tu veux, ou le syndrome du prisonnier. Si moi j'ai été dans une cellule pendant 15 ans, c'est-à-dire dans une organisation où le chef décidait ce que je faisais, quand je le faisais, ce que je mangeais, quand je sortais, contrôlait ma cellule de temps en temps, etc. Et puis qu'un jour mon chef change complètement. Et puis il prend toutes les portes de l'aile la, de, de la prison là, et puis il dit, bon les gars, on change, j'ouvre toutes les portes et à partir de maintenant, c'est vous qui décidez. Qu'est-ce qui se passe Les gars sortent ou les gars ne sortent pas ben, Bien sûr que non, les gens ne sortent pas. Parce qu'ils disent, il y a un loup, il <rire> y a un truc, il y a un risque, là je, je vais m'en prendre une, c'est pas possible. Et eh bien voilà, c'est vraiment le fait de dire, si vous allez, si vous commencez à transformer votre boîte sur le plan opérationnel, sans avoir travaillé sur la culture avant, il ne va rien se passer. C'est le syndrome du prisonnier. Voilà. Cette aventure commence en 1995, je, je sors de mon service militaire et à l'époque, je suis projeté à la tête d'une entreprise qui est en train de naître. Cette entreprise, elle va développer en France un métier assez sexy puisqu'il s'agit du dépannage de flexibles hydrauliques sur site. C'est quoi ce truc-là En fait, sur les engins de chantier, il y a des espèces de bouts de tuyaux noirs qu'on appelle des flexibles hydrauliques. Et l'idée qu'on a à l'époque, c'est de créer une espèce de SAMU du flexible qui va arriver dans l'heure et dépanner dans l'heure. Ça, c'est le projet qu'on a. Cette entreprise, à partir de zéro, montée à 300 personnes, euh, elle vont naître dans mes mains. Et puis, il y aura d'autres entreprises, mais tout ça, ça va naître dans mes mains. Et euh, à l'époque, je suis convaincu de ce que je veux faire. Et donc, je suis convaincu que je suis légitime à prendre les décisions. Et donc, ça se passe comme ça. C'est une belle aventure euh, entrepreneuriale. Et puis, euh, en 2009, tout s'arrête. C'est un cauchemar, la crise va nous percuter de plein fouet, on va s'effondrer, euh, passer sur le périmètre France, par exemple, de cette société qui s'appelle Chronoflex, on va passer de 22 millions d'euros chez l'affaire à 14. Et on n'est pas prêt, ni psychologiquement, ni techniquement, à vivre un rétrécissement d'organisation. Et donc, il va falloir y passer, c'est-à-dire, euh, à un moment, euh, choisir qui va quitter le navire. Et ça, ça va créer un traumatisme terrifiant dans l'entreprise, euh, on va se réveiller avec une gueule de bois terrible et, euh, et, et moi je vis ça assez mal intérieurement parce que, parce que euh, tout ça pour ça, 15 ans de sacrifice, 15 ans de travail acharné euh, et finalement il reste plus rien, quasiment plus rien, l'entreprise est, est vraiment à l'agonie et les questions se percutent. Qu'est-ce que je peux faire pour ne jamais revivre ça C'est une question qui va m'obséder pendant des mois et des mois et le hasard de la vie va, va me rendre service bien sûr, un jour, euh, je reçois une invitation qui va changer ma vie. Elle est intitulée L'entreprise du 21e siècle existe. Nous l'avons rencontrée. Et en dessous, il y a un petit cartouche qui dit Fonderie Favie, leader de la fourchette de boîtes de vitesse. Alors je me dis, tiens, encore un métier sexy, c'est pour moi, ça. Et finalement, euh, j'arrive dans cet amphi. Ça se passe dans, les facs du nord de, dans, dans une fac au nord de Nantes. Et là, j'attends le miracle. À quoi ça peut bien ressembler l'entreprise du 21e siècle Alors quand je vois un petit papy de 70 ans, le cheveu rare, la barbe claire, et que je le vois enfiler une blouse d'atelier marquée Favie », Là je me dis mais c'est quoi ce truc quoi, c est, c est... au mieux ça a été survendu, mais c'est pas possible, ça peut pas être ça l'entreprise du XXIe siècle. Et je viens de faire la rencontre de Jean-François Zobrist et cet homme va changer mon regard sur l'entreprise et sur le monde à ce moment-là. Jean-François Zobrist qui est... a été un des initiateurs des démarches collaboratives en France dans les années 80. Et il va nous expliquer comment en 20 ans ils n'ont pas livré une pièce en retard, comment en 20 ans ils n'ont pas eu un seul défaut qualité sur une seule... Des pièces, ils en produisent des milliers des milliers tous les jours. Mieux que ça. Comment en 20 ans, ils ont sorti plus de 20% cash flow, de cash flow chaque année dans un secteur qui était le secteur de l'équipement automobile C'est impossible de réaliser ce, ce genre de performance. Et il explique comment il réussit ça. Il explique que... À un moment, ils ont décidé que l'homme était bon. Et je trouve que cette phrase, elle est très importante à rappeler, à raccrocher à ce qu'on vient de dire sur le regard pygmalion enfin l'effet golem ou l'effet pygmalion. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit l'homme est bon, ils ont dit « Nous avons décidé que l'homme était bon. Nous avons forcé notre regard en positif. » Ce qui nous a permis petit à petit de déhierarchiser cette entreprise, puisque la confiance était devenue le, le, le, la respiration de cette entreprise, qui petit à petit a été organisée dans des équipes autonomes, une qui s'occupait de Fiat, une qui s'occupait de Renault, une qui s'occupait de Volkswagen, etc. À l'époque, le fax était dans l'entreprise, entre les machines, la commande du client arrivait directement là, et les ouvriers prenaient le fax, la commande, prenaient les pièces, faisaient les pièces, chargeaient le camion, et c'était comme ça que ça fonctionnait. Donc c'est un véritable éclair dans la nuit pour moi. C'est-à-dire que je m'en rends compte de ces erreurs que j'ai faites pendant 15 ans ce jour-là. Et en même temps, c'est une toute petite lucarne parce qu'il faudra, pour que je réussisse à comprendre le champ des possibles, qui est absolument extraordinaire, il va me falloir des années et des années et des années. Et je pense que je suis encore au début de ma quête. Voilà, et donc c'est là où tout va commencer. Le hasard de la vie me permettra de rencontrer un deuxième type incroyable qui s'appelle Isaac Gates quelques mois plus tard. Et ça fait plus de huit ans et demi maintenant qu'on a engagé la transformation de cette organisation. Je consacre mon temps à trois choses différentes en fait, à peu près un tiers de mon temps je le consacre pour l'entreprise, aujourd'hui on est un peu plus de 350 personnes dans le groupe, il y, il y a plusieurs métiers, je consacre à peu près un tiers de mon temps à partager ce témoignage et, et, et à, juste à répondre aux demandes d'autres de, dirigeants qui ont envie de, de réinventer ce, ce, ce, ce carcan d'entreprise pyramidale que, que nous vivons partout. Et puis, je, je, je me suis formé une discipline qu'on appelle le coaching d'organisation, comment aider les organisations à se transformer. C'est une formation que j'ai faite pour essayer de comprendre ce qui s'était passé chez moi. Et, euh, et finalement, euh, mémoire de fin de c'était euh, comment le coaching d'organisation peut aider les entreprises à se transformer en format euh, entreprise libérée. Et, et je me suis fait aspirer là, par pas mal d'entreprises qui ont eu besoin de coups de main. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, mon dernier tiers, je le passe à, à donner des coups de main à des organisations qui sont majoritairement des entreprises, mais aussi mais aussi des collectivités locales, mais aussi des caisses de la sécurité sociale qui décident de s'affranchir du modèle classique pour aller vers l'invention de, de nouveaux modèles collaboratifs. Ça permet de percevoir que, que finalement, euh, euh, on est vraiment, je, je le touche tous les jours, on est vraiment à la base d'une transformation très importante qui est la transformation sociétale. Et ma perception, c'est que alors, bien sûr, elle s'appuie sur un certain nombre de grands mouvements. Euh, bien sûr, la transition numérique, c'est quelque chose qu'on qu ne peut pas vécuer. La transformation des organisations, pour moi, est un, est un phénomène majeur, puisqu'il oblige de, à changer son regard sur le monde. Et puis, bien sûr, la transition écologie, écologique, dont j'aime l'approche d'économie régénérative, qui, qui, elle, bien sûr, est, est, est vitale pour notre espèce. Euh, avec une petite qui est en train de poindre, euh, c'est la transformation de l'éducation. Et forcément tout ça, ça va aller ensemble euh, avec le phénomène des, des écoles démocratiques, avec aussi, et j'en rencontre beaucoup, tous les proviseurs de lycées ou de collèges aujourd'hui qui en ont ralé l'écouette hein, de, de, de tout ce qui se vit et, et le fait d'une envie incroyable de pouvoir réinventer euh, la façon dont on enseigne qui est la même depuis euh, tellement d'années. Voilà. Donc je trouve qu'on a une chance extraordinaire, c'est d'être des témoins de ce moment incroyable, de la transformation de notre société, et peut-être même qu'on peut décider d'en être des acteurs. Mon rêve absolu, tu vois, c'est de réussir demain. C'est un mot, une expression que les gens de chez Gore utilisent, que j'aime beaucoup. Le job idéal, finalement, qu'est-ce que c'est C'est ce qu'ils appellent le sweet spot. C'est la convergence de trois choses qui réunit ce que j'aime faire, ce que je sais faire, et ce dont la boîte a besoin. Mon rêve absolu, c'est qu'un jour, on réussisse à vraiment être sur le sweet spot sur chacun des équipiers de la boîte. Ça, ça serait pour moi ça serait un bonheur absolu. Voilà. Ma perception aujourd'hui, c'est que dans quelques années, le monde de l'entreprise basculera massivement vers des organisations de confiance. Et ça pour plusieurs raisons. La première chose, c'est qu'on va, je pense, assez vite atteindre une taille critique. Si je voulais faire un petit topo sur ce que je perçois du mouvement en France, déjà la France est un des pays les plus engagés dans ce type de transformation. Peut-être que c'est un effet de contraste d'ailleurs, on est tellement hiérarchisé, tellement centralisateur en France, qu'il y a peut-être un besoin d'effet de contraste qui est de dire j'ai besoin d'air. C'est probablement une des, une des réponses. Euh, mais donc il y a des milliers de PME qui expérimentent des choses, alors parfois maladroitement, parfois euh, très fort, parfois pas fort du tout. Mais il y a des milliers de boîtes aujourd'hui qui ont initié ce type de transformation. Il y a pas mal de grosses PME, des ETI. Et ce que j'observe aussi, c'est qu'il y a des grands groupes qui ont initié ces, ces grandes transformations. Alors, le chemin, il n'est pas linéaire. Tu as des coups d'accordéon. Et surtout, d'ailleurs, lorsque euh, l'économie est un peu tendue, bah, tu vois bien que les cordes de rappel du passé se mettent en place tout de suite. Et puis que les actionnaires disent oh là, pap, pap, pff, on vient un truc bien contrôlant. Bon, donc, c'est pour ça que les, les, la transformation elle va se faire en coups d'accordéon comme ça. Mais je la crois profondément, je la crois profondément irrémédiable. Et euh, dans toutes les boîtes du CAC 40, je, je peux quasiment citer un nom dans chacune des boîtes du CAC 40 de, de patron opérationnel euh, d'une business unit, que le gars il est 500 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes, et qui à un moment dit stop quoi, c'est fini, ça marche plus, ça ne marche plus. Et d'ailleurs euh, tu connais cet acronyme VUCA, un hein, monde VUCA, volatile incertain. Complexe et ambigu, c'est l'acronyme des militaires américains pour décrire le monde. Hein. Volatile, en anglais, volatile, incertain, complexe et ambigu. Quelle est la qualité d'une organisation c'est venu dans le, dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, et effectivement on voit bien que le monde, il change tout le temps, très vite, il est incertain, c'est ambigu. Et finalement, quelle est la caractéristique d'une organisation pour survivre dans un monde VUCA Eh bien sa première compétence, c'est sa capacité de s'adapter en permanence. Et donc finalement, une organisation qui va être centralisatrice, qui va devoir ramener de l'information pour qu'une personne décide et puis après partage ça, ça ne marche plus. La seule solution pour que ça fonctionne, c'est que chacun ait un niveau d'autonomie très fort pour pouvoir avoir la réponse adaptée. Voilà. Donc, dans toutes les boîtes du CAC 40, on a des, des gars qui disent stop, on arrête. Et puis, il y a même aujourd'hui, en dehors du monde de l'entreprise, des organisations qui engagent des transformations, des collectivités locales, des villes ou des régions, des CHU qui bossent là-dessus, des, des pompiers, euh, même des caisses de la Sécurité sociale. Et ça, c'est absolument incroyable. Sur les 150 caisses de la Sécurité sociale en France, il y en a une dizaine aujourd'hui qui engagent ce type de transformation. Donc ça, ça me laisse beaucoup d'espoir sur le fait que demain, il y ait un basculement général. Voilà. Et je pense qu'on aura atteint le point de bascule, à mon avis, dans 5 ans. Alors ça se fera par cours d'accordé. La deuxième chose, c'est que euh, euh, la guerre des talents est gagnée par ces entreprises-là. Parce que si tu as le choix entre bosser dans une boîte qui va s'intéresser à toi et à ton propre développement, et une boîte qui va te dire « tu mets des étiquettes sur les boîtes là, et puis, et puis après, hop là, combien de temps, combien de secondes tu hésites ?» et Moi, je pense que tu n'hésites pas une seule seconde. Donc finalement, la guerre des talents, elle va très vite se, se gagner par ces organisations-là. Et puis la troisième chose, et c'est ce qui va rendre le, le, le, le schéma irrémédiable à mon avis, ce sont nos enfants. Nos enfants qui ont 20 ans aujourd'hui, aujourd s'ils si ne peuvent pas se réaliser dans les boîtes, ce n'est pas le chèque que tu mets sur la table qui fait qu'ils vont rester plus longtemps ou moins longtemps. S'ils ne peuvent pas se sentir bien, s'ils n'ont pas la main pour faire les choses, ils se barrent. Ils se barrent. Et donc finalement, nous, on est quelque part, on a quelques petites années d'avance, mais eux, quand ils vont arriver aux commandes des, des, des, des, des entreprises, de toute façon, c'est... Ça sera plié, quoi. Donc finalement, les quelques boîtes comme nous qui prennent un peu d'avance, alors bien sûr, les années comptent double ou triple en ce moment, mais finalement, c'est juste un tout petit peu anticiper le mouvement qui est en train d'arriver par, par nos jeunes et qui ne nous donneront pas le choix. Et donc ça, c'est quand même une sacrément bonne nouvelle. <rire> donc moi, je suis convaincu, vraiment, que dans quelques années, la bascule, elle sera irrémédiable.